On a un petit peu de, de distance, à peu près moi je une vingtaine de centimètres, donc on fait ici une anse. Hein. Une hanse. Une, une anse. Arrivée... Hein. On passe la main ben, sous valérie On, on vous fait vrai... principe sous ma jambe, en fait. Normalement, non, non, on, on bras, fait ça avec les bras ou, ou avec les jambes, mais YouTube euh, ne veut pas. Donc on fait ça avec le coussin. On prend le bout, on prend la hanse, on fait ça à peu près une vingtaine de centimètres un centimètre, on passe sous les bras ou sous les jambes de Valérie.